Voici Frank, tombé par accident en pleine préhistoire. Ah la préhistoire, son ambiance formidable, ses animaux adorables, ses habitants super aimables. Tout pour plaire, ou presque. Frank, déjà deux tomes disponibles, une bande dessinée du puits.